Ok alors bonjour, alors en fait euh, voilà là je viens d'apprendre que mon procès était repoussé au 8 décembre à 8h30. Donc voilà, mon procès en appel donc euh, parce que j'ai téléphoné à la gendarmerie, enfin je visais une gendarmerie particulière, celle de la rudy Larens, euh, dans les. comment ça s'appelle bah, les gendarmes